Salut gang, c'est Winman. De retour avec la Grow et la Vipar Spectra. Modèle XS2000, parfaite pour une tente 2 pieds par 4 pieds. Aujourd'hui, on est dans une tente 4 pieds par 4 pieds. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir la modèle P2000 quand on va être en floraison et puis même un peu plus tard dans la période de végétation. Donc, on a fait un transplant dans des deux galons. Et combien de temps Combien de temps qu'on va faire ça, euh, la période de végétation Combien de semaines Bien écoutez, c'est sûr que là, on fait la course au phénotype. Euh, faudrait peut-être faire ça le plus court possible. Mais on va essayer de donner un petit peu là, de buds à notre gros. Et montrer un peu là, ce que la Vipar Spectra, modèle XS2000, est capable de nous donner. Donc le pourcentage de mon dimmer, là, de mon euh, petit bouton ici, je l'ai mis là, entre 50 et 75, donc exactement 62,5%. 62%, 62 d'intensité. Donc, on va mettre le petit zoom. Donc, vraiment, il n'y a pas de 60, c'est entre 50 et 75, vous comprenez. Donc, des deux galons, ils en avaient besoin. Euh, on peut voir là, la couleur un peu jaunie du Doji numéro 1. Le GMO Animal Cookie numéro 3, là, toujours beau avec ses feuilles euh, un petit peu rondes au bout. On a le Glookie numéro 4 qui est un clone. Et le Pink Kush numéro 4 qui est aussi un clone. Les deux du fond, le Doji numéro 1 et le GMO Animal Cookie. Je les ai partis à partir, euh, je les ai partis à partir de graines de cannabis. Les deux autres, c'était des boutures qui sont transformées en clones. La différence entre un clone et une bouture, la bouture n'a pas de racine. Mes plans sont à 24 pouces de la lumière. et euh, Aussitôt là, que mes plans vont un petit peu grossir, je vais enlever le boîtier en dessous. Je, ai sur... je les ai un peu surlevés là, pour les rapprocher la, la lumière, que ce soit plus facile. Et aussi, pour pas qu'il soit... y aille trop froid au sol. Malgré qu'on est quand même l'été et puis euh, c'est quand même assez chaud. Donc, euh, vraiment content d'avoir transplanté mes, mes, mes, mes petits bébés. Et puis, euh, on va voir ce que ça va donner. Durant ma transplantation, je les ai euh, aspergés. On va vous montrer ça. Je les aspergés de ça ici. Euh, c'est des mycorhizes. Il y en avait un petit peu là, dans la terre euh, de ProMix. Mais en en rajoutant comme ça, ça favorise là, la croissance des racines. J'en ai mis euh, dans le fond de, mon, de mes trous. Et puis, euh, je pense qu'il faut faire une petite recette. Il faut vraiment le mélanger avec de l'eau avant. Mais vous savez, aussitôt que j'ai mis la petite poudre, et puis moi j'ai mis mon plan par-dessus, j'ai arrosé donc la petite. Euh, la petite lotion, la petite euh, pas lotion, la petite euh, solution, eh bien, elle, elle s'est faite à l'intérieur du pot. En tout cas, je sais pas si on se comprend là, mais euh, des mycorhizes ici, là, c'est de la petite poudre blanche. J'ai mis dans le fond du pot, Rajouter de l'eau, et j'espère que le tour est joué. Donc, on va commencer à donner des nutriments tranquillement. J'utilise psycho-nutriments. Pour l'instant, ça va bien. Et puis, euh, ça ressemble à ça, on va voir là, combien de semaines, on les compte pas. On les compte pas les semaines en, en végétation. Quand les plants vont être assez gros et qu'ils vont prendre assez de place dans la tente, bien, ça sera le temps là, de tourner ça en 12-12, en période de floraison. Présentement, ma lumière est 18 heures de temps allumée et 6 heures de temps éteinte. Je vous adore. On donne un pouce à la vidéo, on écrit un commentaire. Et d'après vous, lequel de ces quatre plans-là va être le plus beau au visuel, pour les yeux? Le Doji? Le Glookie, Le Pink Kush, Ou le GMO Animal Cookie? Je vous laisse là-dessus. Je vous adore. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!